Alors lui c'est mon meilleur ami. Il est vraiment incroyable. Et cet homme aime les femmes plus que les femmes aiment les chaussures. C'est vrai je vous assure il a une nouvelle nana pour chaque occasion. Quant à moi euh, j'ai couché avec seulement deux nanas de toute ma vie. <rire> Et à chaque fois ça s'est extrêmement mal passé. Ça se passe mal. Non, pas... non, non, à mon avis, c'est pas bien si on se met la pression. Il faut le faire seulement quand c'est le bon moment. Uh -huh. Nous avons Charlie en ligne. Salut. Allô, Charlie, parle-nous de ta première fois. Je suis vierge, je voudrais que ma première fois ce soit avec toi. Waouh! <rire> Désolé Charlie, mais je pense pas que sa copine apprécierait. C'est qui sa copine? C'est moi-même. C'est pas possible, Dala, c'est trop canon. On pourrait faire un plat, quoi <rire> Désolé, mais à toi, c'est juste pas possible. À part peut-être pour Miss Birev. <rire> eh bien, on verra ça lorsqu'elle viendra nous rendre visite demain. Mais en attendant, je vous propose son nouveau single, Bad Girl. Hé, hey, maman, tu écoutes Swag FM? Oui, qu'est-ce que tu crois? Je suis branchée. <rire> wow. <rire> maman, bonjour, maman. Mmh. Bonjour, branché, chérie. tu m'espionnes. Cette fois, je t'ai pris la main dans le sac. J'ai beaucoup de chaussures dans mon placard. Je me demande combien de femmes sont dans le tien. Maman, ce sont juste des amis. Ce ne sont que des rancards, rien de plus maman. Est-ce une façon de parler des femmes? Des rancards Est-ce que tu te protèges? Maman? Je suis assez vieille pour comprendre. Tu utilises des capotes? Bien sûr que oui. Toujours? Ça dépend maman. Si on se connaît depuis plus de trois mois, on essaye de trouver une sorte de compromis. Eh, eh, eh, eh, eh. Alors là, surtout pas. Aucun compromis. Vaut mieux être prudent, Maman. toujours. je sais ce que je fais, d'accord Fais-moi confiance, j'ai la tête sur les épaules. Tu pars encore en voyage Je pars juste rejoindre ton père à Washington, jusqu'à mercredi. Hmm. <rire> Ma maman la diplomate. Maman, je suis tellement fier d'être ton fils et j'espère qu'un jour, toi aussi, tu seras également fier de moi. Oh. Et moi je serai fière de toi le jour où tu trouveras enfin la perle rare que tu épouseras. D'accord Les ah. c'est quoi ton problème Mon meilleur ami est incroyable, il a une nouvelle nana pour chaque occasion. Non mais Léo. Ah ouais, c'est tout. Tu sais quoi Tant que tu y es, tu pourrais déposer un panneau publicitaire dans la chambre de ma mère. La mère, c'est exactement ce que tu es, je crois qu'elle a pas non, non, besoin de pas ça. Hé hey, les amis Mister Kido, mmh. Comment tu vas, François? Ah, écoutez, écoutez, écoutez, tout le monde ne parle que de mon émission d'aujourd'hui à propos de la soirée de et Blanc, c'est trop génial, j'en reviens pas Une seconde, j'arrive. Et ça, <rire> en prévision du carnaval très bientôt <rire> voilà. Hé, hey, Femi, j'ai entendu dire que tu faisais venir Bangui Dabalio Whisky du Nigeria Ouais mec Super Mais il y a un souci, j'ai besoin de Miss B en première partie. Elle va refuser. Le temps où elle chauffait la salle pour les autres, c'est fini. Faut que j'essaye. Je dois l'avoir demain en personne, après l'émission de Léo. J'utiliserai mes super pouvoirs pour la convaincre, tu ah, vois ce que je veux dire. Super grand pouvoir <rire> Kennedy, combien de fois dois-je te le dire que ce n'est pas la taille qui fait ma force Voilà comment je dépense sur les femmes. Les crédits de téléphone, les invitations à prendre un pot, invitation à dîner, je donne aussi pour la coiffure. Elles vont me tuer, je te jure. Hey, tu sais Ken, c'est pas un encart à deux balles. Je vais devoir le coacher. Qui Les garçons vous savez que qu'il a obtenu une colonne dans swagger. Hein? Ah quoi Hey, hey. C'est wow. oui. sérieux là, là la bonne nouvelle. Vous la quoi? Il faut qu'on aille fêter Ça, la la la Ça, c'est pour le sexe électrique. Ça, combien Léo était malheureux lorsque Virginie est rentrée en Afrique du Sud. Il est visiblement bien. Ouais, visiblement. Ouais, je vois ça. ça. Salut. Comment ça va? Ça va. Je t'offre à boire? Non, merci. Ça ne m'intéresse pas. Jamais de changer d'avis, Bonne nuit. Hé hey Rayban, qu'est-ce qui s'est passé? Tu voulais s'en aller, ce mec est vraiment Comment C'est un gros monteur. Et comment tu le fais? Il porte une alliance. D'accord, On va porter un toast aux hommes honnêtes comme mon Léo. Je vous en prie. <rire> mmh. Hey Ken. quoi là Oh je suis juste ah, tranquille, super cool, j'attends la nana qui me tapera enfin dans l'œil. Juste un petit conseil, lorsque tu vois une nana qui te plaît, il te faut surtout utiliser tes yeux, c'est très important Ouais mec, regarde là, d'une certaine façon, et elle se sentira très spéciale et tu sais quoi Elle lui raconte les Et tu ce que tu as à faire, un verre et quelques petits mots doux. Car intéressé ou pas Tu l'auras. Tu sais cette bâtiorée. Tu racontes n'importe quoi, mais... Tu trouves que je raconte n'importe quoi mmh. Ok, allons-y. Ah, okay. Passe-moi vite. Telle qu'elle est courbe là-bas. Oh Une minute. Mmh. Une minute. Hey. Aujourd'hui, ça fait 5 mois et 28 jours qu'on est ensemble. Tu réalises Tu réalises tu te souviens de ce que j'ai dit lorsqu'on atteindrait la barre des six mois Tu disais qu'on pourrait alors le faire sans se protéger. On a fait le test et on connaît notre statut. En effet. Alors, t'en penses quoi Je crois que je vais adorer la conversation qu'on aura les deux prochains jours. <rire> et si je te disais que nous y sommes Ah bon Ouais. Tu es sérieuse mm -hmm. beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la station radio? Vous êtes oui, oui, c'est moi euh... alors. C'est où hein euh, euh, Oui, c'est par là. Ah. Oh. Mis -behave, mis -behave, mis -behave. Salut, salut! Il paraît <rire> que t'es vraiment gentille, c'est vrai? Je peux l'être tant que tu le veux bébé. Ooh, ok, ok. Et à propos des photos sexy sur le net? Oh, tu les trouves sexy? Eh bien, je ne ferai surtout pas de commentaires en direct. Eh oui. <rire> Dis-moi, euh, c'est fait exprès? Um, pour qui est-ce que tu me prends? Ta nouvelle chanson a pour titre Bad Girl, c'est juste une remarque. Faut pas croire tout ce que tu entends? Léo. Euh... Ah oui? Mm -hmm. Alors dis-nous, elle parle de quoi ta chanson? En gros, cette chanson parle de l'usage de la conscience et de l'amour à de mauvaises fins. L'amour ne vient pas forcément avec la conscience et vite faire ça. C'est interchangeable. Y a-t-il quelque chose de personnel dans cette chanson euh, On peut dire ça, oui. <rire> à quel point <rire> Tout ce que je peux dire, c'est que je crois en l'amour. Mais ça doit être prouvé par des actes et pas seulement avec des mots. À ta place, je retirerai ce que je viens de dire. Pourquoi Eh bien, je me suis fait taper sur les doigts dans la dernière édition de Swag pour avoir dit quelque chose de pareil. Tu sais, l'amour est aujourd'hui devenu un sujet extrêmement délicat au Kenya. <rire> Je pense que les gens veulent se la jouer co, cool, comme si ça leur disait rien. Mais si jamais une fille venait vers toi, Léo, oui. et te déclare son amour, et tu la regardes dans les yeux, et elle prononce ces trois mots magiques qui proviennent directement de son cœur, dis-moi, est-ce que tu lui dirais non Et euh, tu. <rire> Mais tu viens de dire que l'amour, ce sont des actes, et non des mots. Waouh, enfin un homme qui m'écoute, c'est très rare. Ouais. <rire> Alors, euh, j'espère qu'on se reverra. Bonjour mon rayon de soleil. Oh, je vois que je viens de te tirer. J'ai raté l'émission. Ne t'inquiète pas, Dalla. Je leur ai dit que tu t'es malade. C'est vrai? Merci bébé. Tu dois l'avaler d'un seul trait. Ah, oh, d'accord. Mmh. Mmh. Mmh. Maintenant la deuxième partie de mon remède miracle. Mmh, J'aime bien l'acte de... Bébé, j'ai un truc à te demander. Euh... Ah oui? J'ai écouté ton émission et... Euh, J'avais comme l'impression qu'entre toi et Miss B, il y avait quelque chose de spécial. C'est une femme intelligente, ma chérie, mais ne t'inquiète pas. C'est pas ce que je veux dire. Tu ressens quelque chose pour elle? Non, chérie. Alors, tu sens ça? <rire> tu sens ça? Ouais. Tu toujours l'impression que je kiffe Miss Behave? Non. Viens là. Mm. Ce spectacle est celui que tout le campus attend. Ça va cartonner. J'ai parlé au manager de Whisky et ils l'ont déjà réservé avant le festival de Lagos. J'ai vraiment besoin de toi sur ce coup. Si c'est lui le rôle principal. Alors, j'ai quel rôle Un rôle important. N'est pas le rôle principal. Quel genre de message est-ce que tu crois que ça enverrait à mes fans Femi, hé hey. Salut Franchin. Ça va Comment tu vas Salut. Si Salut. je euh, euh, tombe mal, je peux repasser Non, non, non. On a fini, c'est bon. Oui, Miss B. Euh, J'adorais t'attribuer le rôle principal, d'accord, mais j'ai déjà discuté et négocié avec les gens de whisky. Et je ne peux pas revenir sur ma parole, tu comprends Alors, voilà ce qu'on va faire. Donne-moi le même cachet. Et j'y serai <rire> Parfait, ça roule. Marché conclu. Génial. Je chante au tribe ce soir. Ce sera une soirée exclusive pour des ministres. Et vous êtes tous les deux mes invités. Bye. Yo <rire> Ça promet ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire Oh, laisse tomber. Merci de m'avoir filé un coup de main. À plus tard mec. Ça roule. Je suis vraiment désolée pour ce matin. C'est pas grave. Je t'aime. Tu sais. Ah tu bon. as ah, ah. ah, ah. I almost forgot this. My name is Candy. Je crois que je vais prendre un Bloody Mary Qu'est-ce que tu bois Moi ça va Allez, bois quelque chose avec moi Non chérie, je pense que tu devrais y aller plus. On y va, Bloody Mary Hier c'était quoi le stress, déjà on fêtait le, le nouveau le job de Viollette. Écoute, je suis pas d'humeur à faire la fête ce soir. Tu veux y aller D'accord, alors allons-y. Non, ça ira. On se voit demain. D'accord Salut Salut, Félix. Je peux te tenir compagnie, si tu veux. Non, je voudrais pas gâcher tes chances de rencontrer <rire> avec une maman ce soir, alors sinon... Écoute, Zala, tu sais que quand je suis à côté de toi, je suis l'homme le plus chanceux de la Terre. Pardonne Dieu quand tu dis ça tu dit ça, arrête. La seule femme qui m'intéresse ne veut vraiment pas de moi. Ouais, je suis désolée, Je suis désolée. You let in, you let go. Ma gorge est si I've sèche et toutes ces poissons ne calmeraient pas ma soif more. et la seule capable de le faire ne veut pas m'aider Ok Femi, sérieusement, sérieusement tu devrais vraiment écrire un bouquin <rire> de récuit <canardique rire> avec Mais je, je suis sérieux ah, ah. You've never been before I can be your bad girl If you want me to, I'll take you to places You've never been before Nantaka Kupa Loving Boy Cause it looks like you haven't <inaudible> you un genre de sixième sens. Je veux dire, tu le ressens. Tu ne peux pas le ressentir, Timmy. Cette maladie peut atteindre n'importe qui, jeune, vieux, en forme pas. Hey. <rire> je le sens, je ne sais pas pour toi, mais, d'accord. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une minute. Oh. je reviens. L'eau gazeuse est la meilleure chose à boire après un concert. Ça m'aurait quinque. T'en veux Tu me veux, moi Alors Des amis, toi des condamnes. J'ai trop envie de toi. Moi aussi ma chérie, je te jure moi aussi, j'ai vraiment envie de toi. J'ai pas de négatif Je t'en prie, dis-moi plus ton rêve. a pas de risque, Et toi. Pas de risque moi non plus. Je fais mon test tous les trois mois. Alors Allez, hmm. si tu me fais confiance, ah. alors je te fais confiance. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. On devrait rester ici, se cacher du reste du monde. Jusqu'à ce qu'on en ait assez l'un de l'autre. Mmh, je pense pas. Écoute, je, je ne veux pas te mentir. Oh. Oh. Je vois. <rire> je suis tellement stupide. Je suis désolée. Va-t'en, avant que quelqu'un en souffre. vraiment beaucoup. Tu es sûr mmh. Alors choisis. Parce que j'aime pas partager. C'est comme Juicy. Then he drove by me, drove by in, his me. in his fancy car, and he asked me. I'm Paru.